C'est bien jaune que vous avez devant vous, pas de panique. Je me suis offert une jolie perruque rousse sur Aliexpress et j'ai aussi commandé un petit béret renard. J'avais envie de les inaugurer dans une petite vidéo cosy du soir. Il va d'ailleurs vraiment falloir que je me rachète des lumières puisque je me rends compte que c'est le soir que je suis le plus à l'aise pour tourner mais pour vivre en général. C'est mon côté un petit peu chouette, je suis plus team nuit que team jour. Ce soir j'avais envie de vous tourner ma petite vidéo de collection Blu-ray puisque ça fait un petit moment que je veux la faire. Et comme je les ai ramenées de chez mes parents, je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà, c'était dans l'élan, moi c'est comme ça que je marche. Si jamais ça vous tente de découvrir ma collection, du coup je vous invite à rester, à prendre une petite boisson si vous le voulez, ou un petit snack. J'ai pas fait monter d'ailleurs, c'est pas bien. Tant pis j'ai la flemme maintenant. Et puis on va regarder ça doucement. <musique> J'en ai pas mal à vous présenter, notez juste que seront absents de cette vidéo mes steelbooks Disney puisque je les ai laissés chez mes parents, mais je les ai déjà montrés sur la chaîne au moins deux fois, que ce soit dans un vlog ou dans un haul. Et j'ai aussi laissé là-bas mon intégrale Blu-ray de Danton Abbey, la série, qui est vraiment une de mes séries préférées, elle figure dans mon top 3. Et j'ai aussi laissé mon intégrale des films Hunger Games, qui est très chouette aussi visuellement, que j'aime beaucoup et j'adore les films Hunger Games et les livres. Je pense que je vais d'abord vous montrer. Je mes blu rays de films par genre et je terminerai avec mes Blu-ray Marvel, Lucasfilm, DC Comics, un peu pop culture on va dire. Ça fait pas si longtemps que je collectionne les Blu-ray, ça doit faire maintenant 7 ans on va dire. Avant j'étais team DVD et je m'étais toujours dit que j'éviterais au maximum de passer dans la team Blu-ray parce qu'on va pas se mentir le prix des Blu-ray, ça pique Tandis que les DVD c'était beaucoup moins cher et franchement moi je trouve que niveau qualité... Clairement quand on connaît pas les Blu-ray, la, euh, la 4D... Non pas la 4DX, la, la 4K et tout ça... Bah la qualité DVD franchement on s'en contente mais largement. Surtout quand t'as connu le glow-up de la cassette vidéo au DVD clairement. J'ai fini par passer le cap quand mes parents ont acheté une télé 3D. Voilà je me suis dit bah écoutez j'ai une télé 3D chez mes parents, je vais en profiter, je vais acheter quelques Blu-ray en 3D... <rire> Et d'ailleurs, je me rends compte que j'ai oublié mon tout premier Blu-ray, c'est trop triste. Mon tout premier achat Blu-ray, ça a été le Hobbit. Je sais plus si c'est le premier ou le deuxième que j'ai acheté en 3D, mais voilà, c'était un de ces deux-là. Et franchement, ça a été une super expérience. Je voulais au moins vous expliquer pourquoi j'ai fini par passer dans la team Blu-ray. Et franchement, maintenant que j'y suis, eh ben et forcément, tu n'arrives tu, plus à regresser par la suite. Ce que je faisais pendant un moment c'est que j'achetais vraiment en Blu-ray les films que j'avais adorés et je me contentais du DVD pour ceux que j'avais aimés mais pas au point non plus de mettre plus de 20 euros dedans. Tandis que maintenant j'achète beaucoup moins de films physiquement qu'avant. Je me contente juste d'acheter en Blu-ray les films que j'ai appréciés. Pour ce qui est des Disney, si vraiment ça a été de gros coups de cœur, j'essaye de m'acheter les versions Steelbook. Et pas que pour les Disney en fait. Et dès que j'ai un très très gros coup de cœur sur un film, s'il y a une version Steelbook qui doit sortir, j'avoue que j'essaye de l'acheter. Je le fais pas tout le temps parce que c'est cher un Steelbook, mais voilà. Commencer par la section. J'ai failli me prendre je ne sais pas quoi sur la tête. Je vais commencer par la section un petit peu polar, horreur, fantastique, puisqu'on est dans un mood un peu Halloween, automne. Un de mes achats les plus récents, je pense, c'est Le Bourré de Parasite, puisque le film date de 2019 2018, 2019 vraiment ce que j'appelle un thriller social et on n'est pas forcément toujours dans l'action. Je que tout est vraiment dans l'intrigue, les subtilités et les variations d'échelle sociale que vivent les personnages. On se fait dans la situation des personnages et en fait c'est vachement l'ambiance, le côté un peu oppressant, est-ce qu'on va se faire prendre ou pas, qui est, qui est vachement intéressant dans ce film. Visuellement, il a été super bien pensé aussi, enfin bref, voilà, je vais pas vous parler en détail de chaque film, je vous rassure, sinon cette vidéo va durer 3 heures. Je m'étais procuré Orgueil et Préjugés et Zombie avec ma douce et tendre Lily James dans le rôle d'Elizabeth Bennett. Est-ce que ça va Elle est là. À ma grande surprise, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je crois mais on est vraiment beaucoup plus proche de l'ambiance d'orgueil et préjugé de Jane Austen que le film de zombie. Je sais que ça peut paraître surprenant, mais franchement le mélange est très bien fait et on entrevoit le roman dans cette histoire, le côté zombie a été quand même bien incorporé, pardon, et vraiment, le roman, malgré cet aspect-là, est vachement respecté. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, mais ça m'a beaucoup impressionné. C'est clair que je n'y attendais pas. J'ai The Descent, partie 2. Euh, je sais pas pourquoi j'ai pas le 1, peut-être parce que je l'ai jamais trouvé, mais The Descent est un de mes films d'horreur préférés, vraiment dans mon top 5. C'est vraiment l'équilibre parfait entre l'horreur angoissante, suffocante et l'horreur gore. Et puis ils ont réussi à y incorporer une pointe d'émotion que je trouve toujours vachement efficace, enfin bref, j'adore ce film. Alors là c'est le 2, que j'aime quand même moins que le premier, surtout la fin, mais voilà, j'ai quand même le blu du Deuxième film, voilà. L'avant-dernier, c'est Conjuring de James Wan. Je pense que vous savez, si vous avez vu ma vidéo tag de films d'horreur d'il y a 2-3 ans, je dirais, que James Wan est un de mes réalisateurs d'horreur préférés, si ce n'est mon préféré, maintenant avec Harry Aster. Ça a été le, la claque film d'horreur de la dernière décennie, parce que il, je trouve qu'on qu a eu très peu de vraiment bons films d'horreur de 2010 à 2020. Et lui, il est arrivé avec des trucs classiques. Est tellement bien filmé avec une vraie ambiance, et, et je sais pas, il y a vraiment un truc dans ses films, dans sa manière de réaliser tout simplement que, que je trouve vraiment trop bien. Puis j'adore le couple Warren, franchement, gros couple Gaulle, même si c'est pas du tout le but des films de base, je pense. Le dernier de cette catégorie est un petit peu plus prestigieux que les autres, c'est la version, peut-être pas si collector, c'est ça, une édition collector de Black Swan de Darren Aronofsky. J'ai fait un vlog cinéma il n'y a pas très longtemps et je vous ai dit dedans il me semble que Darren Aronofsky était un de mes réalisateurs préféré. Black Swan est un de mes films préférés. De base, il était premier, mais là... Non, il est quand même dans mon top 5, voire top 3, même si je sais qu'il y a des gens qui le détestent pour plein de raisons. C'est vrai que Darren Aronofsky a des manières de faire des films très particulières, de penser ses histoires, surtout ça peut être très déstabilisant, voire embarrassant. Moi, j'adore, en plus j'ai fait de la danse classique, et je sais pas, j'ai retrouvé un peu une vibe de ce que j'ai connu dedans, même si bien sûr on était quand même loin du compte, hein. Mais voilà, c'est, j'adore ce film, tout simplement vous montrer un peu plus l'objet euh, voilà il y a un petit livret à l'intérieur qui est comme ça avec des photos filmographie euh, voilà c'est un petit bouc, on va dire que, que j'adore et il a une matière un petit peu particulière, un peu cartonnée j'enchaîne avec la science fiction je ne possède que deux Blu-ray pour le moment Dune rejoindra bientôt cette collection quand il sortira tout d'abord euh, Interstellar de... D'ailleurs qui est le réalisateur Christopher Nolan. Voilà, j'ai eu un bug. Ce film, c'est il est merveilleux, je l'ai toujours pas revu depuis qu'il est sorti au cinéma tellement j'ai encore Ça a été un trauma émotionnel en fait. J'adore ce film vraiment de tout mon cœur parce qu'il m'a transporté, il m'a subjugué, il m'a ému mais vraiment c'est je ne remets pas de la fin, ça m'a vraiment submergée niveau émotion. Et sachez que je pleure très rarement devant des films. Je suis facilement émue, mais pour vraiment pleurer, il faut y aller. J'ai toujours pas le cran de le revoir. Depuis maintenant, bah, ça fait quoi 8 ans qu'il est sorti 7 ou 8 ans Et voilà, je n'y arrive toujours pas, mais je l'ai acheté parce que interstellar quoi. Je sais que mon béret est mal mis, mais j'arrive pas à l'enfoncer sur mon crâne avec la perruque, ça glisse et du coup j'ai peur d'allumer ma perruque, du coup je le laisse comme ça. Le deuxième c'est Valérian de Luc Besson, alors il est pas parfait, il y a des moments de longueur un peu relous, mais je sais pas, moi Luc Besson j'ai vraiment un truc avec ses films, qui... j'ai beau reconnaître qu'ils sont pas parfaits, il y a toujours des trucs qui me gênent plus ou moins dans son cinéma, mais à chaque fois... Je sais pas pourquoi, mais j'adore quand même. Le cinquième élément, si vous saviez à quel point j'adore ce film. Et Valérian, bah c'est pareil, Bon, je l'aime beaucoup moins que Le cinquième élément, mais franchement, j'ai bien aimé. Ensuite, je vais vous présenter la seule romance que je possède en Blu-ray, pour le coup, j'ai quand même quelques romances, mais en DVD. Celle que j'ai, c'est About Time, il était temps, de Richard Curtis, qui est un des réalisateurs préférés, même s'il a été finalement aux commandes de très peu de films, puisqu'il a seulement réalisé Good Morning England, qui est... Pareil, dans mon top 5 de films préférés, mais celui-là, je l'ai qu'en DVD. Euh, Celui-ci est Love Actually. Il était temps et vraiment une très belle histoire. Et même si c'est une romance, c'est aussi une histoire de relation père-fils. Et franchement, c'est ce côté-là. Il m'a fait chialax ma vie. En plus, c'est Bill Nighy qui joue le rôle du père. Et j'adore cet acteur. Il est dans tous les films d'ailleurs de Richard Curtis. Et franchement... Puis en plus il y a Rachel McAdams, enfin Rachel McAdams, clairement, de mes croches actrices, je l'adore. Et c'est un très beau film qui m'a aussi fait chier à l'axe, j'avoue. Je passe aux comédies musicales avec pour commencer, je vais vous montrer les deux en même temps, vous allez comprendre pourquoi. Mamamia Mia et Mamamia, here we go again, le deuxième avec encore ma Lily Jen. C'est là c'est un vrai vrai vrai vrai vrai film feel good Et qui en même temps vous fera quand même chialer toutes vos larmes Enfin peut-être pas mais moi à chaque fois à la fin du premier Mais je pleure ma vie Et pareil pour le deuxième je crois que j'ai aussi pleuré sur la fin ou sur le début Si vous cherchez un truc vraiment qui fait du bien feel good Qui va vous mettre de bonne humeur franchement Pour moi c'est les films qui représentent le mood été, vitamine D, fun Voilà c'est la meilleure description qu'on peut faire de Mamma Mia Et en plus c'est que des chansons reprises d'abat dans ce film c'est juste un, un délice, un vrai délice quoi, <rire> un film qui a été vraiment mon gros gros coup de cœur de 2019 ou 2020, je sais plus quand il est sorti mais vraiment, Rocketman le film biopic comédie musicale sur Elton John vraiment, oh, mais qu'est-ce qu'il est, qu est. j'ai pas les mots tellement il m'a ému, c'est pareil j'ai découvert Elton John avec ce film là enfin une partie de lui, puisque de base je connaissais quelques-unes de ses musiques bien sûr mais je jamais été spécialement intéressée par lui et là franchement mais j'ai tellement aimé le découvrir je suis fan de toutes ces paires de lunettes je veux les mêmes et vraiment ses chansons elles sont tellement bien incorporées dans son histoire c'était trop émouvant et enfin bref je trop trop beau comme film et hyper émouvant pareil et waouh et le dernier, c'est un de mes films préférés, et même ma comédie musicale préférée, mais aussi un de mes Blu-ray préférés, parce que c'est encore une édition collector. Il s'agit de La Mélodie du Bonheur, avec Julie Andrews, que vous reconnaîtrez peut-être, celle qui a joué Mary Poppins. C'est un film qui date des années 60, et il est tellement... Oh, pareil, c'est feel good, ça fait du bien, et en même temps c'est émouvant. Il y a quand même un aspect historique, puisqu'on est un peu avant la deuxième guerre mondiale qui est très... un peu compliqué sur la fin, on va dire. Même si ça reste feel goût dans l'ensemble, il hein, n'y a rien de larmoyant, mais il y a ce petit truc en plus, les chansons c'est un véritable délice, c'est vraiment le film qui vous fait passer un super moment. Les chansons sont inoubliables, les personnages sont inoubliables, c'est... Voilà, son seul défaut je dirais, pour moi, c'est qu'il est vachement long, il dure presque 3 heures, mais c'est un film qui est découpé en deux parties. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, il est découpé en deux actes. Et pour moi, c'est surtout le deuxième acte qui est un petit peu long, surtout sur la fin. Mais vraiment, ça reste un bah, de mes films préférés, voilà. <rire> je vais passer maintenant à mes teen movies, on va dire ça comme ça. Donc on a tous les genres différents, romances, fantastiques, drames... Euh, mais qui sont des films qui restent principalement destinés à un public d'ados. J'ai notamment, bien sûr, pareil, je vais vous les montrer tous les deux en même temps... Les adaptations en film de John Green, donc Nos Étoiles Contraires et La Face Cachée de Margot. Deux films que j'ai adorés, et que je trouve très bien adaptés de leur roman d'origine, vraiment un vrai régal. J'aime autant l'un que l'autre, faut savoir qu'en roman La Face Cachée de Margot, un populaire opinion, mais moi c'est un de mes préférés de John Green. Et pareil, le film j'ai adoré, il y a une scène dedans qui me fait mourir de rire. Nos Étoiles Contraires, bah c'est... Tellement émouvant, je pense que le personnage d'Azel est un des personnages de fiction qui me ressemble le plus mentalement. Et voilà, bah chiax aussi quoi. Ensuite je possède Wild Child avec Emma Roberts, qui est un film dispo sur Netflix pour info. Je sais que l'affiche donne pas envie avec tout ce rose, tout ce. Ce truc un peu bling bling, j'ai jamais trouvé l'affiche belle et surtout j'ai jamais trouvé qu'il a reflété vraiment le fond du film. Vraiment pour moi c'est un film qui a un fond solide et qui a un côté un peu burlesque et un petit peu absurde. Mais pour autant il y a quand même l'émotion, l'évolution surtout du personnage principal qui est ultra impressionnante et qui est très touchante. Voilà, moi j'adore ce film et en plus là on est dans un truc girl power mais qui est vraiment trop cool, aspect sororité à fond, les héroïnes sont, sont vraiment trop cool. Et surtout pour moi il y a une des scènes de la série Sex Education qui a été inspiré de ce film carrément. Quand j'ai vu la scène dans la série, j'étais là en mode « Mais attendez, vous avez copié White Child, là, ça ne va pas !» C'est la scène dans la saison 1, hein, désolé, spoiler, mais bon, où toutes les filles se lèvent une par une pour clamer « C'est mon vagin, c'est mon vagin euh, !» devant les profs, voilà, il y a une scène un petit peu comme ça dans White Child, je vous en dis pas plus. C'est pas à propos de vagin, par contre. Je possède aussi le premier film du Labyrinthe. Je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup les acteurs de ce film, mais vous le savez peut-être, pour moi, c'est une des pires adaptations de romans qui existent vraiment je vais pas rentrer dans les détails là mais voilà n'empêche que le film se regarde si on n'a pas lu les romans et que comme je vous l'ai dit j'aime beaucoup les acteurs et visuellement il n'est pas dégueulasse non plus donc je l'avais quand même acheté par contre j'ai pas acheté les autres un autre film avec Emma Roberts, il s'agit de Nerve j'ai pas lu le roman pour le coup mais en tout cas j'ai beaucoup beaucoup apprécié le film franchement je voilà je dirais pas que c'est un métier de movie préféré non plus, mais franchement, hyper bonne surprise et je trouve que la fin, la scène de fin est hyper pertinente. Les deux derniers, c'est vraiment des. pas du tout pour les mêmes raisons, mais ils sont tellement en haut, en haut de mes, de mes films, les histoires préférées. Je commence avec. juste de le regarder, j'ai envie de pleurer. Si je reste, de Gail Foreman. Mais ce film, c'est une merveille. Alors, Bon là pour le coup, vous allez chier à à mort, c'est sûr et certain, parce que juste le résumé, quoi, je vous laisserai aller voir. Les acteurs, la beauté de la mise en scène, l'insincérité et l'émotion dans les scènes qui sont censées être émouvantes, puis les personnages qui sont justes, Mais c'est au-delà de l'attachement, moi, franchement, moi, c'était une seconde famille, quoi. Et le film est une merveille, la baie aussi est très jolie. Autant j'ai beaucoup apprécié le roman, mais alors le film, je trouve qu'il a tellement embelli. Il, voilà, il l'a rendu... Merveilleux, j'adore ce film. Donc, gros gros plaisir coupable. <rire> The Mortal Instrument, voilà voilà. La version film avec Lily Collins et euh, Jamie Campbell Bower. Big crush ever, Jace Wayland, ma vie. Même si dans les romans je croche plus vraiment sur lui, du moins pas autant que quand j'étais ado. Mais alors dans le film, je crusherais infiniment sur lui parce qu'il est joué par Jamie Campbell-Bower qui pour moi, physiquement, est le jace parfait et physiquement on rentre très bien aussi dans mes goûts, on va dire, voilà. Il a un charisme de ouf et puis, bah, Lily Collins, bah pareil, en fait, je crush aussi sur Lily Collins, c'est un petit peu compliqué. Franchement, le film est pas foufou, fou, on va dire, mais je sais pas, il y a quand même un truc dedans, notamment grâce aux acteurs et surtout l'univers de The Mortal Instruments qui, moi, est un de mes univers de fiction, préféré. Au cas où vous n'aviez pas fait le lien, la série Shadowhunter, c'est la même chose. Mais je préfère le film, clairement. Moi, je trouve que la série a ramené des trucs qui manquaient dans le film, notamment des personnages secondaires, etc. Mais je trouve qu'elle a un peu foiré l'univers et surtout les personnages principaux que je trouve insupportables dans la série, alors que le Jay Clary dans le film... Ma vie pour eux, quoi. J'enchaîne avec mes films jeunesse et d'animation qui ne sont pas du Disney. Et je vais commencer avec un grand classique, Jumanji, la version avec Robin Williams. J'aime vraiment beaucoup ce film, même si je l'ai vu qu'assez tardivement finalement. Moi j'ai beaucoup plus grandi avec le dessin animé. Un jour comme ça, je sais pas, je devais être en troisième ou en seconde, j'ai appris qu'il y avait un film de base. Ah, Et vraiment le film est vraiment trop trop chouette Et je dois être un petit peu maso Mais aujourd'hui encore je rêve de posséder le Jumanji Genre le jeu Jumanji Et je rêve surtout d'aller dans ce fucking jeu Même si tu peux y laisser ta vie Franchement j'ai trop envie d'y aller Et c'est d'autant plus maso que je suis hyper mauvaise en devinette Alors je crois que je serais comme Alan Je resterai coincée dedans Ensuite, j'ai le troisième film de la petite saga du Club des Cinq. Alors, vous allez voir que le titre est en allemand. Puisque, à l'époque, eh ben, je crois qu'en Blu-ray, ils sont sortis qu'en allemand. Et quand ils sont, enfin, quand je les ai découverts il y a quelques années maintenant, ça va faire 6 ans, j'ai fait une véritable fixette sur ces films, mais genre j'ai eu une période very obsessive quoi. Vraiment j'ai presque failli vouloir partir en Allemagne et commencer à étudier l'allemand pour aller peut-être tourner dans des films jeunesse-lavage je où genre j'étais partie loin. En même temps à l'époque je voulais vraiment faire du cinéma et je le veux toujours aujourd'hui mais malheureusement c'est un milieu compliqué d'accès, surtout quand on n'a pas de money money money. Bref, du coup je m'étais commandé le troisième film en... En blu -ray. et aussi je vous l'ai pas dit, mais j'avais tellement un crush sur Valeria Eisenberg qui joue Claude dans, dans les films. J'avais à peu près son âge à l'époque hein, pour ma défense. Je tiens à dire que j'ai lu Les Clubs des 5 quand j'avais 9-10 ans et que j'avais déjà à cette, à cette époque, même si je m'en rendais pas forcément compte, un crush sur Claudine. Vraiment, Claudine, c'est mon premier crush de fille, je crois, et <rire> c'était un peu le coming out de ma bisexualité, pansexualité. C'est pour ça, je pense, que j'ai eu un crush sur euh, l'actrice la, qui joue Claude dans les films, parce que elle est tellement parfaite, enfin, physiquement, c'est vraiment Claudine, et j'ai tellement reconnu mon crush d'enfance dans son jeu et dans son personnage que vous comprenez, mon cerveau, il a fait le lien. Mais voilà, je suis pas du tout en train de vous dire que. <rire> que j'ai croché sur une enfant c'était vraiment juste par rapport à ça d'autant plus que maintenant je pense qu'elle a 20 ans, 19 ans, non je pense qu'elle a 20 ans maintenant donc bon on a 6 ans d'écart encore ça va, ça va le 3 il est pas incroyable, hein, vraiment surtout les méchants mais qui sont très très très clichés, on est au niveau des sorciers de Waverly Place le film, moi je vous conseille vraiment de voir les deux premiers que je trouve vraiment bien mais alors le 3 j'ai pas vu le 4 encore, si je l'ai vu non c'est le 5 que j'ai pas vu mais pareil le 4 je l'avais pas trouvé ouf non plus je vous montre un autre Blu-ray que j'ai en 3D et celui-là, je quand j'ai découvert le film, je savais que je voulais m'acheter le Blu-ray et d'autant plus en 3D parce que c'est vraiment mais un de mes films d'animation préférés, pardon, c'est même, même mon film d'animation préféré non Disney, il s'agit de La Légende de Manolo qui est le Coco d'avant Coco qui est malheureusement passé inaperçu à sa sortie mais pourtant mais c'est une merveille mais je vous jure il est incroyable ce film il est tellement beau le style visuel est hyper atypique et juste l'histoire est trop trop trop touchante mais aussi terriblement romantique mais vraiment Maria et Manolo mais ma vie pour eux les chansons sont vraiment trop belles trop touchantes dans ce film là aussi on a une notion de monde des morts et de rapport à la famille comme dans Coco. Les deux différences majeures je dirais c'est que dans ce film on a aussi une notion que moi j'adore sur la, la maltraitance animale et notamment par rapport à la corrida. Il y a un message et une chanson super chouette par rapport à ça dans ce film et aussi bah, il y a un côté très très romantique qui n'y a pas dans Coco ou du moins qui est un peu mis en arrière on va dire c'est pas du tout le sujet principal alors que là c'est vraiment une histoire d'amour de base que je trouvais tellement merveilleuse. Et en plus, Maria est une héroïne qui est absolument géniale. C'est une nana qui y agit, qui parle et qui en même temps est très sensible, très gentille, très douce. Enfin voilà, c'est l'équilibre parfait. Si vous n'avez jamais vu ce film, mais vraiment, qu'attendez-vous Voyez-le, il est merveilleux. Ensuite, je possède le premier dragon est pour moi un des meilleurs films faits par Dreamworks. On en reparlera un jour quand je ferai mon top Dreamworks. Toujours chez Dreamworks, je possède également Les Croods qui pour moi avait été eh, vraiment une grosse surprise. C'est vraiment un des Dreamworks favori. Et pourtant le, quand je l'ai vu, j'ai vraiment regardé par dépit. Il ne me faisait pas du tout du tout envie. Je possède aussi Jack et la mécanique du cœur, adapté du roman de Mathias Malzieux que j'aime vraiment beaucoup. J'avais déjà pas mal apprécié le roman à l'époque où je l'ai lu. Et bah, moi j'ai beaucoup aimé mais le film écoutez je, je le trouve très beau et j'aime bien euh, le visuel les personnages alors je dis pas je dirais pas qu'il est parfait mais je sais pas moi j'ai un petit faible pour cette histoire et ses personnages et les chansons que je trouve toutes choupies mignonnes voilà les deux derniers sont pour moi des grands classiques chacun dans leur genre et font aussi partie de mes films d'animation préférés d'un côté on a Coraline de j'allais dire de Neil Gaiman non adapté de Neil Gaiman par Henri Selick, à qui vous devez aussi l'étrange Noël de Monsieur Jack. J'adore Henri Selick, et pour moi Coraline est vraiment un chef dœuvre voilà, j'adore ce film. Et Je viens de percuter que je l'avais en 3D, et maintenant que j'y pense, c'est vrai, que je l'ai vu en 3D la dernière fois que je l'ai regardé, et que vraiment en 3D, mais c'est un régal. Bon ok, l'autre mère en 3D, j'étais pas très sereine, mais... <rire> le dernier, c'est le grand classique qui est Anastasia, qui est... Un enfin, chef dœuvre je pense que je ne présente plus ce film. Les chansons, l'histoire, les visuels, les personnages. Enfin, tout dans ce film, pour moi, est une merveille. Il fallait que je l'achète en Blu-ray, tout simplement. Il me reste plus qu'à vous montrer mes Blu-ray Disney. Et je terminerai avec ma collection de Marvel et DC. Parce que c'est dans cette collection que j'ai mes plus beaux Blu-ray. Pour ce qui est des films d'animation, hors Steelbook, n'oubliez pas. Je possède le Monde de Dory. Et Vaiana en Blu-ray, celui-là en 3D. C'est les deux seuls que j'ai en Blu-ray tout simplement parce que jusqu'à Coco je faisais encore la collection des Disney en DVD. Et honnêtement, je ne compte pas me racheter tous les Disney en Blu-ray. C'est un budget. <rire> Donc voilà, je dis peut-être que j'en rachèterai doucement mais sûrement. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai que ces deux-là. Plus Luca et Raya qui devraient rejoindre ma collection de steelbook. En tout cas, je croise les doigts. Je possède également deux remakes de Disney en Blu-ray. Ce sont mes deux remakes préférés. Aladdin d'un côté et Cendrillon de l'autre. Avec ma Lily James d'amour. <rire> ok, j'arrête. La saga Pirates des Caraïbes que j'ai acheté en intégrale comme ceci. Voilà. Le Blu-ray en lui-même est comme ça. Voilà, un truc assez épais avec les 4 CD à l'intérieur des quatre premiers films. De base, je me serais contentée amplement de la première trilogie, mais bon, il bah, y avait l'intégrale avec le quatrième, ma foi tant pis. Et du coup, bah, j'ai acheté le cinquième aussi, parce que je me suis dit, euh, tous les avoirs sauf le 5, je trouve ça un petit peu con. Je possède également un reportage qui s'appelle Waking Sleeping Boutique. par parle d'une période des studios Disney précises, je sais plus exactement, je vous avoue que j'ai vu ce reportage, mais qui m'a pas marqué plus que ça. Mais voilà, je suis contente de l'avoir parce que j'aime bien tout ce qui tourne autour de Disney, de la création des films, des studios, etc. Et enfin, un de mes petits Graal, c'est évidemment... Alors le Blu-ray n'a rien de spécial en lui-même, hein, mais c'est le film de Namontana. Montana. Voilà, je pense qu'on s'est compris, vous et moi. Je ne cesserai de défendre ce film, franchement, contre vents et marées. Je le trouve vraiment bien. Surtout le côté campagne, Tennessee, Miley qui s'éloigne un petit peu du bling bling de Hannah Montana et du phénomène pour renouer un peu avec sa famille et ses racines un petit peu roots, campagne. Enfin, j'adore, j'adore. Il, il y a des plans tellement jolis dans ce film et puis surtout les chansons sont magnifiques. Enfin, chaque fois je verse ma petite larme quand Miley chante sa chanson avec son papa, là, la petite berceuse, même si ma préférée reste l'indétrônable oh, « Hold on, Vraiment je vous jure que je connaissais la Corée à un moment donné par cœur Et puis The Climb, enfin je veux dire cette chanson, les paroles sont tellement significatives Bref Je possède aussi un film de Tim Burton que j'ai mis dans cette catégorie Parce que je sais pas, j'avais envie c'est Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je l'ai acheté parce que même si je le trouve pas exceptionnel, je préfère quand même les romans. J'ai trouvé que c'était quand même un Tim Burton pas si mauvais, surtout comparé au film qu'il avait fait un petit peu les quelques années d'avant. Avant de passer à Marvel, DC et compagnie, je me permets de revenir en arrière deux minutes parce que j'ai oublié de vous montrer en détail mon blu de la mélodie du bonheur. Donc et comme c'est une édition collector, je voulais vous la montrer un petit peu mieux. Voilà et en plus, bah pareil que pour Black Swan, il y a un livret à l'intérieur. Et voilà, je trouvais ça dommage de ne pas vous l'avoir montré. Donc voilà, c'est sur la création du film, les personnages, quelques petites photos de tournage. Pour les fans comme moi, un véritable plaisir. Voilà, meilleure scène. J'adore, j'adore, j'adore. Oh là là là, là, qu'est-ce qu'ils sont beaux Bref. Est-ce que j'aurai assez de mémoire pour finir cette vidéo Ça, c'est pas sûr, comme je suis déjà à 43 minutes. De toute manière, ça va aller vite, parce que, bon, les films Marvel, je vais vous montrer ceux que je possède, voilà. Euh, pour commencer, or, je les avais mis dans l'ordre, mais du coup, je vais devoir les remettre dans le bon ordre. Iron Man 3, Avengers, premier du nom, Avengers, dernier du nom. Avengers Infinity War bien sûr, qui est d'ailleurs mon préféré des 4 Avengers, Black Panther qui est aussi un de mes Marvel préférés, et enfin en 3D s'il vous plaît, Doctor Strange qui est je pense mon film Marvel préféré, c'est pour ça que je l'ai acheté en 3D. J'ai aussi Les Gardiens de la Galaxie, euh, Thor Le Monde des Ténèbres, que pour ma part j'aime beaucoup, une populaire opinion le premier Iron Man, bien sûr, qui fait aussi partie de mes Marvel préférés. Et enfin, euh, Captain America, premier du nom. Hors MCU, je possède également euh, Spider-Man New Generation, qui voilà le film d'animation de chez Sony, qui vraiment des potes de ouf. Je pense qu'on l'a tous adoré. Et je possède aussi The Amazing Spider-Man de Le Destin d'un Héros, qui est mon film Spider-Man préféré. Et qui me fait chialax à chaque fois à la fin, mais je pense qu'on se comprend vous et moi. Autant je suis pas trop fan du premier film Amazing Spider-Man, même si j'aime bien Andrew Garfield dans Spider-Man. Mais alors le 2 est pour moi un petit chef dœuvre et pour moi c'est la meilleure version de. Peter Parker, celui qu'on voit dans ce film-là. Petite transition Star Wars avant de passer à DC Comics. Euh, je possède le huitième film, le Dernier Les Derniers Jedi, en Blu-ray, euh, Steelbook. Parce que pour moi, c'est mon épisode préféré, le meilleur. Même si la trilogie en elle-même n'est pas incroyable. Et que pour moi, le 9 est un petit peu un flop, un entre-deux, un brrrr. Mais alors, le 8, pour moi, est un chef-d'oeuvre. Et voilà, j'adore. Surtout ce côté-là. Oh là là. Il est beau ce style book, je l'aime, je l'aime. Je possède les autres Star Wars et je suis en train de me dire que je sais que je les ai en DVD, mais je me demande si je les ai pas rachetés en Blu-ray. Je sais pas si je l'ai encore fait en fait, j'ai un doute, du coup je les ai pas emmenés, mais bon. Et enfin, les trois derniers Blu-ray de ma collection sont. Euh, deux d'entre eux sont mes deux Blu-ray préférés ce sont de très jolis style-book euh, tout d'abord je vous montre quand même le Joker de Joaquin Phoenix que j'aurais pu mettre dans la catégorie polar puisque pour moi on est quand même plus sur le vrai polar entre guillemets que sur le film un peu blockbuster pop culture j'adore ce film en tant que polar surtout je le trouve incroyable quelle ambiance, quel jeu d'acteur enfin quel personnage surtout et... mais vraiment surtout quelle ambiance quoi et pour mes deux style book on a tout d'abord celui d'Aquaman, que je trouve très très très très joli, voilà, magnifique, et je l'ai, est-ce qu'il est en 3D Je ne sais plus, oui il est en 3D, exactement, j'adore le film Aquaman, pour beaucoup il est assez anecdotique, mais moi je l'aime bien justement, parce qu'il il se prend pas trop au sérieux, il a un côté comics justement super assumé et que je trouve vachement efficace. Et en même temps, je le trouve plutôt sympathique et franchement, c'est peut-être mon côté un peu romantique, simple, mais j'adore l'histoire d'amour entre la mère et le père d'Aquaman, vraiment Trop mignon, trop mignon J'en ai perdu mon béret tellement je suis émue Je trouve que dans ce film on rigole en même temps. Il y a quand même un côté sérieux qui est assez sympathique. Moi je trouve que Black Manta est un bon antagoniste. Pourquoi je cherche à me justifier plus que ça Je trouve que c'est un très bon film. D'ailleurs réalisé par James Wan, c'est peut-être aussi pour ça. Je suis très sensible à son cinéma. D'ailleurs il y a des plans dans Aquaman qui sont vraiment dignes de tableaux tellement c'est des oeuvres d'arche. Impressionnant et enfin, mon dernier Blu-ray, un petit peu de girl power avec Birds of Prey, le film Harley Quinn, que, pareil, j'ai adoré. Je vous le montre un petit peu comme ça, très très chouette. Et à l'intérieur, on est là-dessus. Alors celui-là, il n'est pas en 3D, je crois, non Je l'ai en 4K, mais comme je peux pas lire la 4K, ça ne me sert à rien. Et en Blu-ray, normal, voilà. Je voulais quand même acheter cette version Steelbook parce que je le trouvais trop beau et... Euh... J'adore Birds of Prey, vraiment Pour moi, c'est vraiment le film d'ici. badass, 100% girl power et que je trouve vraiment... Peut-être parce qu'il a été réalisé par une fan et que Margot Robbie s'est beaucoup investi aussi dans le scénario et les personnages. Je le trouve vraiment génial et c'est vrai, vraiment ce film qui m'a fait apprécier Les Queens parce qu'avant franchement, j'en je, avais un peu rien à faire d'elle. J'aimais pas trop qui elle était et surtout ce qu'elle représentait dans l'univers du cinéma. Mais là vraiment, ça me l'a fait aimer. J'adore son côté plus libéré, plus émancipé, plus indépendant et en même temps elle reste un petit peu tarée, un petit peu Harley Quinn quoi, son côté un peu décousu, un petit peu. <rire> voilà quoi, c'est une bad girl quoi. Et j'adore les autres nanas qui viennent se greffer à elle, franchement Black Canary et surtout Huntress. Crush sur un Moi je trouve vraiment que ce film dans le genre est très bon. Il change un petit peu des autres et pareil il a ce côté comics un petit peu farfelu, un petit peu assumé que moi j'aime beaucoup. Je vais terminer la vidéo maintenant parce que j'ai plus de batterie. Donc je me dépêche, je suis désolée. J'espère que la vidéo vous a plu. Et est-ce qu'on a des Blu-ray en commun Dites-moi tout. Franchement je, je veux savoir. Et voilà, je vous remontrerai sûrement à l'occasion dans des vlogs, des hauls, etc. J'en ai pas racheté là depuis un moment. Mais j'aime bien ma petite collection. Allez, je vous laisse là et puis je vous fais plein de gros bisous. J'espère que je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao